Ah, allez, c'est parti. Salut Michel. Salut Louise, comment ça va Bah écoute, ça va, il fait beau, j'ai sorti la jupe et tout, tu vois. Carrément, on profite. En tout cas, bienvenue mmh. sur, sur Télécanard, la, la seule, seule chaîne, chaîne qui ne vous, vous prend, pas prend pas pour des, des coins coin coin. Bienvenue sur Télécanard, la seule chaîne oui, qui ne vous prend pas, pas pour des coin coins Ok, je pense qu'on peut en faire une deuxième. Alors Louise, quoi de neuf en ce mois de mai pour profiter de ce beau temps Alors le 5 mai, sur inscription et euh, à 15h, nous avons un atelier street art avec des Legos, plutôt à destination des adultes, mais voilà. Ah excellent Et j'ai entendu dire, le 12 mai, on reçoit à nouveau nos copains d'ancrage, des illustrateurs, des artistes pour une journée de solidarité avec les migrants à la bibliothèque. Attention, le 26 mai à 15h, nous avons un trocoplante. Vous partez, enfin vous prenez, vous a ramené une plante, pardon, et vous repartez avec une. C'est ça, et ça marche aussi avec les graines, avec les boutures ou ce que vous voulez. Et Exactement. les pots en terre cuite. le monde de la terreur alors Louise, qu'est-ce qui va se passer d'autre en ce beau mois de mai à la bibliothèque Louise Michel Eh bien, le mercredi 16 mai à 19h, nous avons la projection du film Huguette The Power qui présente la destinée incroyable de personnes en maison de retraite. Également, à partir du 22 mai, un hommage est rendu au street artiste du quartier Zooproject Project qui nous a malheureusement quitté trop tôt. Euh, cet hommage prendra la forme de la projection du film. C'est assez bien d'être fou au centre d'animation Kensaru Iwa et d'exposition, d'installation et plein d'autres choses à la bibliothèque Louise Michel. bien, beau mois de mai en perspective Louise Tout à fait Michel On vous attend très nombreux comme d'habitude Bon et eh bien voilà, je profite de cette, ce petit Louise et Michel pour faire un petit mot à tout le monde. C'est encore un passage à Louise Michel pour moi qui se termine après cette année et demie de rire, de projets, de plein plein de choses. Euh, bah, je je dire au revoir à tout le monde pour aller vivre de nouvelles aventures dans un coin plus, plus vieux de la France. Et, euh, et puis voilà, je tiens encore à remercier toute l'équipe, tous les super usagers de la bibliothèque, euh, tous les enfants, tout le monde avec qui on a monté des, des projets trop trop cool, des animations, des ateliers, beaucoup de rire. Euh, on ne s'est pas pris au sérieux tout en faisant des choses sérieuses et ça c'est trop bien. Et, euh, et donc Louise Michel, ça reste ma bibliothèque dans le cœur. Et, euh, et voilà. A très bientôt tout le monde. Oh, like this, Et en attendant, portez-vous bien. Et surtout, okay. n'oubliez pas que... Tell me how to live my life I'll go do what I do While you make me walk the edge of a knife I'll go do what I do